Alors, ce que je vous propose, Madame Courceau, c'est pendant que je mets votre présentation, euh, vous vous présentiez un petit peu. Euh, bonjour à tous. Euh, je me présente, donc, euh, je suis à la, ville la mission interministérielle de et de donc, je suis à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les compétitives, donc MITECA, et donc je vais vous présenter brièvement euh, euh, déjà ce qu'est ce qu cette structure, et, euh, et puis ensuite donc, la problématique de prévention des addictives en milieu de travail, c'est une des priorités euh, de la MITECA. Voilà, donc le titre de, de mon intervention, c'est donc quel le plan national de mobilisation contre les addictions. 2018-2022 qui a responsabilité pour les entreprises et les employeurs publics. Donc, euh, je les entreprises les employeurs publics. Ah. Donc, euh, tout d'abord, euh, je vais vous présenter la des la, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc qui est présidé euh, par euh, un président, un Nicolas Pris, qui est un médecin de santé publique, assisté d'une déléguée, euh, et d'un ensemble de charges et de missions, comme vous pouvez le voir, euh, qui recourent en fait l'ensemble du spectre dirais, de la problématique des drogues, et donc euh, à la fois les problématiques de santé, de sécurité, de lutte contre les trafics, etc. Donc nous sommes vraiment une mission interministérielle pluridisciplinaire avec euh, un pôle communication classique et donc nous avons un réseau territorial euh, au-delà de cette structure nationale un réseau territorial qui sont euh, les directeurs de cabinet des préfets euh, de département et des préfets de région, donc qui ont la casquette de chef de projet Mille Descartes et euh, à qui on délègue une grande partie de nos crédits et donc euh, un partenaire, euh, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, donc, euh, qui euh, fait l'ensemble des enquêtes et produit des statistiques euh, sur les drogues. Donc vous pouvez trouver sur leur site tous les chiffres euh, dont vous avez besoin. Voilà, alors l'organisation de la Mideca, Donc des cas, c'est un service du Premier ministre, euh, qui anime et coordonne l'action du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et donc, euh, à ce titre, on est avoir euh, tous les cinq ans à peu près hein, un plan, voilà, c'est comme ça, euh, un plan quinquennal, donc euh, c'est une sorte de feuille de route euh, du gouvernement sur euh, les drogues, hein, une feuille de route euh, prospective, puisque c'est des grandes orientations sur... Euh, les cinq années. Et donc là, c'est le plan 2018-2022. Et ce plan, il est élaboré avec l'ensemble des ministères qui sont concernés, c'est-à-dire à peu près tous les ministères. Donc, cas euh, bah, euh, fonctionne avec, évidemment, euh, des crédits euh, de loi de finances, et euh, des crédits qui sont aussi issus du fonds de concours alimenté par le produit des avoirs criminels confisqués dans les affaires de le stupéfiants. Alors, euh, voilà pour euh, une petite, euh, pour euh, vous montrer un peu l'ensemble de, des ministères avec lesquels on travaille. Et euh, le plan gouvernemental, en fait, il est euh, en, en interaction avec l'ensemble de ces stratégies nationales. Donc, vous voyez que le champ d'action est vaste. C'est pour ça que euh, les chargés de mission sont aussi, euh, qui composent à la mille des cas sont aussi issus de ces ministères. Et donc vous voyez euh, le plan santé au travail, effectivement, qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, avec qui nous avons élaboré... Euh, une partie, donc, du, du plan gouvernemental de lutte contre les éductions sur le volet de santé-travail. De même que le plan santé-travail au est en cohérence avec notre plan. Alors, avant d'aborder le, le, le domaine spécifique de, du travail, déjà pour montrer un peu la logique de ce plan, euh, c'est de couvrir un peu le... L'ensemble des enjeux en termes de, de santé publique et de sécurité publique, l'ensemble des enjeux qui dépassent le milieu du travail, mais qui à un moment donné va impacter aussi euh, les entreprises hein, ou les structures publiques. Donc, euh, petit rappel quand même, euh, bah le tabac, hein, c'est la drogue qui tue la plus mortelle, le tueur en série. Puisque euh, 73 000 décès par an, hein, donc euh, même si aujourd'hui effectivement euh, on, a, on commence à avoir une baisse sensible des consommations, encore, il y a encore trop d'usages de, trop de tabac. Et euh, le deuxième motif hein, de, de, de mort habitable, hein, c'est l'alcool avec 41 000 décès par an. Donc, ça ce sont les données euh, objectives. Euh, dont il faut prendre conscience euh, et qui euh, a forcément un impact sur effectivement comment on va gérer ça dans les différents milieux de vie euh, et notamment dans le milieu de travail donc plus du tiers des décès par cancer sont liés au tabac et à l'alcool enfin, il faut effectivement dépasser le L'approche, comme le disait la Fédération Addiction la D'Atoile, la Bénédité Générale de la Fédération Addiction, dépasser l'approche plaisir-festive de, de l'ensemble de ces substances, prendre conscience quand même euh, des risques, et donc euh, pouvoir diffuser cette information largement. Les voilà. <coughs> conséquences également pour l'ensemble de la société, puisque l'alcool est aussi à l'origine de nombreuses violences, dont les violences euh, intrafamiliales et puis euh, les problématiques de sécurité routière, bien sûr, parce que la consommation d'alcool euh, et de drogue, principalement cannabis, euh, augmente hein, les risques d'accidents et d'accidents mortels. Et ça, c'est également une problématique euh, du travail, hein, puisque les accidents euh, routiers professionnels sont euh, la cause principale des accidents mortels de travail. Euh, donc, des niveaux de consommation élevés dans l'ensemble de la population, 13 millions de fumeurs quotidiens, donc c'est encore beaucoup. Euh, 25% des adultes qui sont au-dessus des repères de consommation, donc au-dessus des repères de consommation qui, qui fixent en fait le moment où euh, je dire, il, y a, il va y avoir un impact sur la santé. Donc, vous verrez euh, tout à l'heure, je vous présenterai ces repères de consommation si vous ne les avez pas en tête e et 700 000 usagers quotidiens de cannabis. Donc euh, voilà, en France, hein, on peut dire que voilà, on a de tristes records, notamment euh, sur l'usage de cannabis pour les jeunes, euh, concernant l'alcool, monsieur dans le peloton de, peloton de tête, hein, et sur le tabac, on est pas mal non plus. Enfin, malgré, euh, malgré la politique euh, volontariste hein, qui a sur le tabac et, euh, mais qui a ses effets. On a effectivement euh, là un vrai, un vrai sujet, et notamment pour les jeunes. Donc euh, les drogues, c'est aussi au-delà des problématiques de santé, un coût social élevé. Donc, vous avez des chiffres. Puis tout ce qui est prise en charge, euh, euh, action de police, etc. Donc 120 milliards pour l'alcool et le tabac. Et 10 milliards pour les drogues illicites. Donc quelques chiffres pour la population active occupée. Euh, donc euh, les salariés euh, ou les agents euh, dans la fonction publique, hein, donc euh, 28% de, euh, de fumeurs quotidiens, donc c'est beaucoup. Euh, je vous ai mis quelques chiffres pour illustrer, hein, pas tous les chiffres. Euh, par exemple, plus de 18% de salariés qui ont eu un épisode d'alcoolisation ponctuelle importante dans le mois. Euh, donc ce sont des chiffres du baromètre santé. Euh, c'est beaucoup parce que euh, donc alcoolisation ponctuelle importante, hein, c'est ce que vous disiez, euh, dont vous parlait Nathalie là, tout à l'heure, hein, c'est le fait de consommer beaucoup d'alcool en une même occasion, plus hein, de 5 ou 6 verres, hein, donc c'est un peu le mode de consommation aujourd'hui euh, de l'alcool. Hein, donc euh, effectivement la, la, la consommation quotidienne réduit. Mais les phénomènes d'alcoolisation ponctuelle en tout cas, sont en augmentation, notamment chez les jeunes, notamment euh, dans la population jeune aussi active, hein, dans l'âge des 18-35 ans. Hein, euh, et donc qui a un impact sur le travail, hein, parce que quand on a consommé tout le week-end, le lundi, on est rarement très bien. Hein, et souvent, effectivement, les phénomènes d'alcoolisation ponctuelle importants, ça commence même le jeudi soir. Hein, euh, euh, voilà. donc il y, a, il y a un impact sur le, sur le, le travail sur l'emploi euh, il y a également donc, toujours sur des chiffres hein, 9,5% d'ivresse répétée donc c'est des salariés qui sont concernés par les ivresses répétées donc c'est aussi assez important euh, 9,6% de salariés qui euh, ont consommé du cannabis dans l'année donc ça augmente Hein, euh, petit à petit hein, c'est un chiffre qui est en évolution euh, alors il faut aussi parler des médicaments hein, parce qu'en milieu de travail il y a vraiment la problématique du de, mésusage de, de des médicaments hein, qui est importante hein, qui là, va toucher plus justement les tranches d'âge plus âgées euh, et euh, donc de psychotropes euh, notamment hein, mais aussi euh, des antidouleurs euh, liées liés à l'usage de... Euh, liés à l'usage de... il y a des problématiques de TMS, par exemple, et qui peut, un usage qui peut se prolonger au-delà de l'hystère, ce qu'on appelle le mésusage, qui va devenir une addiction. Euh, et puis les problématiques aussi de sécurité, hein, entre, par rapport au traitement, aux différents médicaments euh, qui sont... Euh, Consommer et les problématiques de sécurité routière, puisqu'il peut y avoir un mélange de médicaments et d'alcool. Ce sont des, choses, des éléments importants. Et puis, bon, je vous ai mis un petit chiffre là-dessus pour passer aussi aux addictions comportementales 37% des salariés utilisent des outils numériques professionnels hors du temps du travail. Donc, euh, les addictions comportementales, c'est aussi un sujet auquel on s'intéresse pour les jeunes des addictions aux écrans, mais aussi pour les, salari les salariés, parce qu'ils sont aussi hein, un peu par obligation souvent, hein, euh, dans un usage excessif des écrans, hein, et notamment euh, bah, du téléphone portable, hein, des smartphones, et puis des écrans, et puis des outils numériques qui peuvent aboutir aussi à une addiction au travail. Hein. Et au burn-out, euh, ouais, quand on n'arrive plus à se déconnecter du travail et qu'on y ses mails à ou le dimanche et qu'on plus en y répondre, ça a un impact sur la santé. Et euh, donc, euh, bah, les chiffres chez les jeunes, euh, ils sont particulièrement préoccupants et c'est une des priorités du plan. Hein. Euh, donc euh, 25% qui consomment quotidiennement du tabac. Euh, donc c'est beaucoup. Hein. 44% qui euh, ont déclaré une alcoolisation ponctuelle importante dans le mois. Donc euh, là, ben, c'est un peu le mode de consommation, euh, euh, je dirais, des jeunes aujourd'hui de l'alcool. Hein. C'est vraiment, euh, voilà, cette, ces alcoolisations ponctuelles importantes. Avec le risque euh, toujours de dire, mais moi, je ne bois pas tous les jours, donc euh, c'est pas grave. Quoi, hein. Je bois juste euh, le samedi soir à 10 manches et, et euh, ou tel jour et euh, avec, la, avec du, du coup la sous-estimation du risque de création d'une dépendance quand même à l'âge adulte, en ayant ce type de comportement euh, à l'adolescence. Et puis euh, 25% d'usagers de, de cannabis hein, qui présentent un usage euh, problématique de dépendance. Donc euh, voilà, pour parler hein, des substances euh, les plus couramment euh, consommées. Donc on arrive euh, au plan, euh, Donc, je ne vais pas vous présenter l'ensemble du plan, hein, mais juste pour que vous compreniez la logique, c'est une sorte de feuille de route gouvernementale euh, prospective hein, qui donne des grands objectifs et un ensemble de mesures, il y en a 200 quand même, donc des objectifs, des priorités et des mesures euh, qui sont mises en place en fait, euh, avec euh, chacun des ministères concernés, et donc, euh, les six axes, euh, voilà, c'est la prévention, hein, la prévention tout au long de la vie, donc en euh, milieu scolaire, en euh, milieu universitaire, en hein, milieu festif, hein, puisque c'est aussi une problématique, hein, euh, le milieu festif et en milieu de travail. Hein, euh, c'est aussi tout ce qui est euh, parcours de soins. Hein, euh, et donc, là, la Fédération d'élection hein, vous en a parlé aussi. Euh, c'est aussi la lutte contre les trafics donc là on est euh, plus sur l'action euh, policière et euh, alors au niveau national et au niveau international hein, puisque bien sûr les trafics euh, c'est au niveau international donc au niveau national c'est dans les quartiers notamment en politique de la ville mais aussi euh, en milieu rural bon, c'est beaucoup de trafic en milieu rural et puis les trafics, euh, voilà, peuvent se dérouler de différentes façons, et ça peut être sur Internet, et ça peut être des, des drogues de synthèse dont, dont on ne connaît pas du tout euh, la dangerosité ni la composition, euh, Donc des, des risques encore plus, plus élevés. Le développement de la recherche, euh, puisque la Ligue des cas s'appuie sur les données de la recherche, hein, principalement pour euh, d'un constat euh, scientifique pour... Euh, définir des priorités et, et euh, pour euh, appuyer sa politique publique. La coopération internationale ça, dans, dans le cadre des instances internationales, notamment dans le cadre des instances européennes et euh, des instances et de l'ONU, notamment de l'ONS, l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Et puis, euh, puis une action spécifique dans les Outre-mer. Et donc là, il y a une partie des MIDK en ce moment qui est dans les Antilles. Hein, en Guadeloupe et Martinique. Voilà, donc on va arriver, nous, à notre sujet. Donc la prévention en milieu de travail, elle se situe dans l'axe 1, en prévention pour tous tout au long de la vie. Voilà, c'est la priorité 5, donc, de, du plan, et euh, qui s'intitule euh, « Faire de la lutte contre les conduites addictives, une priorité de la santé au travail ». Donc ça, c'est la priorité euh, du gouvernement au milieu du travail, élaborée en lien avec le, le ministère du Travail et le ministère de la Santé, principalement, et le, la sécurité routière. Donc euh, les, les, les cinq priorités, c'est améliorer les compétences et les connaissances des différents acteurs. Ça, c'est presque... Euh, L'objectif principal, et aussi je dirais l'objectif principal du plan, c'est d'améliorer les connaissances dans l'ensemble de la société, hein, dans, dans le grand public, hein, et déjà je pense que l'historique que nous a fait Nathalie Latour est, est d'ailleurs particulièrement intéressant, et c'est presque de la culture générale, hein, c'est-à-dire c'est à partir de cette connaissance... Euh, qui doit combattre les idées reçues hein, sur euh, bah, l'alcool, ça fait du bien, c'est agréable, et puis voilà. Et puis le cannabis, c'est naturel, c'est bio. Euh, enfin, les gens passent. Euh, euh, c'est à partir de ces idées reçues que finalement, il euh, bah, y a une partie des, des, des gens qui consomment, sans, en sous-estimant les risques, hein, en considérant que les drogues dites légales, le tabac et l'alcool, bah, si c'est légal, c'est pas dangereux. Euh, enfin voilà, toutes ces idées reçues qui font que finalement euh, on est en France quand même champion hein, de consommation de, de tabac, euh, d'alcool et de cannabis, qu'on a un peu de mal justement à l'expliquer. Alors que parallèlement, on a une des réglementations les plus strictes au niveau européen. C'est-à-dire que, euh, voilà, tant en termes de trafic, euh, ça c'est normal, je dirais, mais tant en termes de consommation, vrai, tout est... Un, enfin, voilà, le c'est interdit, Alors que dans certains pays, les consommations légères, personnelles, sont... Euh, nous, c'est extrêmement strict. Euh et euh, par ailleurs, bon, on est champion de consommation du cannabis. Et pour les drogues euh, légales, donc tabac et alcool, euh, on a une législation euh, très stricte sur l'interdiction de vente aux mineurs euh, qui n'est absolument pas respectée. Et pourtant, c'est quand même un des sujets principaux, hein. c'est l'accessibilité des substances, euh, qui facilite forcément les consommations quand on peut accéder aux substances, euh, au tabac, euh, à l'alcool, euh, aller acheter des bouteilles dans les supermarchés, et, et c'est comme ça que ça se passe, hein, ou accéder aux cannabis, euh, pareil, à son Donc améliorer les connaissances et les compétences, c'est euh, rendre autonome la population, hein, et notamment euh, les jeunes, avec un niveau de connaissance suffisant pour que, euh, chacun prenne des risques en ayant connaissance de hein, ces problématiques et c'est aussi les familles hein, qui bien souvent ne savent pas comment gérer ces questions et puis aussi les employeurs hein. et aussi les employeurs mais quand je dis employeurs c'est euh, les dirigeants c'est sont les DRH euh, ce sont les représentants du personnel sont les médecins du travail hein, qui ont des difficultés à gérer cette question hein. donc c'est à tous les niveaux il y a une difficulté, il y a un manque de connaissances euh, et qui freine, je dirais, euh, les mesures de prévention qui peuvent être mises en place. Donc, je vous ai mis en, en, en petit caractère en rouge, donc comment faire progresser cette question, notamment est-ce que nous avons mis en place au niveau de la NIDECA au niveau national, et notamment la formation des médecins du travail et de prévention et la formation des infirmiers de travail euh, deuxième mesure nous avons mis en place donc, euh, alors cette, cette formation existe au niveau national euh, deuxième mesure c'est la création d'un site internet dédié euh, qui s'appelle Addicted euh, avec une partie donc de ce site généraliste sur les addictions euh, qui concerne uniquement le monde du travail Donc, c'est Addicted le monde du travail c'est un site où on a l'ensemble des informations hein, sur tout ce qu'on veut savoir sur la question des addictions au de travail, aussi bien au niveau scientifique, juridique, que bonnes pratiques, etc. Euh, donc, je ne peux que vous encourager à consulter ceci. Nous avons aussi organisé depuis 2015 donc euh, des journées nationales de prévention des conduites addictives. Euh, euh, en milieu professionnel vous pour diffuser des connaissances euh, sur le, la question de, des addictions en milieu professionnel nous avons créé donc un partenariat avec euh, l'INRS et l'ANACT euh, qui sont des acteurs euh, essentiels euh, en matière de euh, prévention des addictions et euh, pour intervenir dans les entreprises euh... Nous avons en projet euh, la création d'une application pour la prévention des addictions au travail. Donc, ça, c'est à l'instant la construction donc d'une application. Euh, et puis le développement de la recherche, donc, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui fonctionne euh, bien. Et vous allez avoir dans la journée l'intervention de l'homérale, qui est ici présent, donc de l'inserme, euh, qui va vous donner des vous apporter des connaissances sur des données récentes hein, euh, euh, sur la question des, des addictions en lien avec le, le travail hein, sur, euh, bah, je pas le sujet hein, euh, mais euh, au travers donc des travaux de la corte hein, qui est une grande cohorte euh, composée de 200 000 euh, personnes et donc qui nous permet d'avoir euh, des connaissances objectives hein, parlais, avoir des connaissances objectives sur ces questions là pour remettre en cause un peu des idées reçues. Donc, deuxième priorité, euh, je ne sais pas si je suis en avance ou si je suis en retard mais... la deuxième priorité, c'est euh, sensibiliser les acteurs de la formation et de l'insertion des jeunes. Parce qu'il y a tout un pan, en fait, de la jeunesse qui est finalement, qui échappe un peu euh, aux actions de prévention, hein, puisqu'on même beaucoup d'actions de prévention au milieu scolaire, au milieu euh, universitaire... Euh, mais il y a tous les jeunes qui ne sont, qui ne sont ni vraiment au milieu scolaire ou, euh, et, ou qui sont sortis du, du, du système scolaire, et notamment les apprentis, qui ont des niveaux de consommation extrêmement importants, là je vous ai mis des chiffres. Euh, par exemple, les apprentis hein, sur l'usage d'alcool, euh, euh, 18% ont un usage euh, régulier d'alcool. Euh, euh, pour les apprentis, contre 7,5% pour les jeunes de la même classe d'âge hein, qui, qui sont donc en milieu scolaire. Vous voyez que c'est quand même extrêmement important. Euh, même chose pour le cannabis. Hein, on a 14,3% euh, d'apprentis euh, qui ont un usage régulier du cannabis, alors que seulement 6% hein, des élèves dans la même tranche d'âge en milieu scolaire consomment du cannabis. Donc, et, euh, voilà, et, vous avez également les chiffres pour les sorties du système scolaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer euh, de, de, de sensibiliser euh, les acteurs hein, de la formation et de l'insertion des jeunes, les jeunes qui sont euh, également mis sur local, euh, et qui échappent bien souvent, je dirais, au programme de prévention euh, classique qu'on applique qu en euh, lien avec l'éducation nationale en milieu scolaire et qui finalement vont aussi être après recrutés dans les entreprises ou justement euh, avoir une insertion rendue encore plus difficile hein, par, leur, par les conduites addictives. Donc euh, Ce sont des jeunes pour lesquels il faut vraiment qu'on progresse hein, niveau, en termes de politique nationale. Euh, troisième donc, priorité du plan, c'est euh, mettre en place des mesures ciblées hein, sur des secteurs d'activité ou des catégories professionnelles. Euh, parce que même si on sait que tous les secteurs d'activité euh, professionnelle sont concernés, euh, il y en a qui sont un peu plus concernés que nous. Voilà. Donc euh, voilà, vous en ai lu quelques-uns, mais euh, voilà, il y a le transport, euh, voilà, certains, certains ministères, euh, les gens de mer, mais euh, les, les collectivités locales aussi, et donc on vient de finir la rédaction d'un guide des maires qui abordent aussi la problématique des addictions vis-à-vis de leurs agents. Et puis il y a aussi tout le monde du spectacle, des arts et des spectacles, le monde de la communication, qui est aussi, selon les secteurs, on est plus sur la consommation de drogues illégale, d'autres secteurs plus l'alcool, et puis maintenant bien souvent le cannabis remplace les consommations d'alcool, et puis dans des secteurs traditionnellement plus consommateurs d'alcool comme des bâtiments, etc. Donc tout ça évolue, hein. je vous ai dit il les, les usages évoluent, les consommations pour certaines se banalisent et euh, les usages évoluent. Euh, alors quatrième priorité, c'est euh, identifier les accidents du travail, donc ça euh, c'est en lien avec, euh, avec euh, Guillaume et Ragne et euh, les travaux de la de constance donc au euh, travers des recherches on va essayer de mieux identifier la part des accidents graves euh, qui sont associés euh, à des consommations de substances psychoactives, on hein, peut dire que c'est la cause essentielle des accidents, mais de pouvoir mieux mettre en lien les deux, puisque c'est quand même important non seulement de s'attaquer aux facteurs, mais aussi d'avoir une idée de l'impact de ces consommations sur les accidents, pour mieux faire de la prévention. Euh, c'est vraiment le seul objectif, il ne s'agit pas de remettre en cause des responsabilités, euh, et dernière euh, donc, priorité, c'est encourager des mesures innovantes pour prévenir la désinsertion professionnelle. Donc euh, il s'agit euh, bah de, de, de changer un peu de perspective d'intervention dans les entreprises et de moins être dans le disciplinaire euh, ou dans l'inaptitude et puis euh, de voir comment on peut accompagner les personnes hein, qui ont des problèmes de conduite qui ne sont pas forcément dans l'addiction. Euh, mais les accompagner pour éviter justement euh, d'aller vers une consommation problématique et ne pas les couper de l'emploi hein, puisque euh, c'est une double peine puisqu'on sait que la perte des relations sociales c'est aussi l'augmentation euh, des succès politiques. Alors, on vient euh, au, au, donc aux entreprises et, euh, et aux, aux employeurs publics. Hein, et, pour les entreprises et pour les structures publiques. Donc l'ensemble de la fonction publique, hein, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, qui est très concerné par ces questions-là. Et puis les collectivités locales. Donc nous, notre plan, il concerne tout le monde, hein, les salariés et les agents, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est pas une question de statut. Donc les enjeux spécifiques, j'en ai mis quatre c'est d'abord identifier les facteurs de risque professionnels des consommations substances actives Et ça, c'est essentiel. Hein, la thèse vous l'a dit tout à l'heure, hein, on n'est plus sur la prévention individuelle et on va euh, culpabiliser la personne qui consomme, euh, hein, euh, même s'il y a effectivement des facteurs personnels. Hein, mais quand on intervient au milieu de travail, quelle est la je reviens au titre de mon intervention, quelle est la responsabilité d'employeur euh, c'est de s'attaquer aux facteurs professionnels. On va pas de sonder les cœurs, les âmes des personnes, mais de s'attaquer aux facteurs professionnels. Et ça, c'est sa responsabilité, parce que ces facteurs professionnels vont avoir un impact sur la santé au travail, et sur la sécurité au travail, sur la qualité de vie au travail. Donc, donc premier enjeu, c'est ça. Deuxième enjeu, c'est donc passer d'une prévention collective d'une prévention individuelle à une prévention collective. C'est vrai que ça découle un peu du, du, premier, euh, du premier enjeu, hein, puisque si on est sur des facteurs de risque professionnels, on va être sur des questions de conditions et d'organisation du travail, hein, qui sont favorisant euh, la consommation de substances psychoactives. Et donc avant tout privilégier une politique de prévention collective, donc ça ne vous étonnera pas non plus, c'est quand même aussi la règle traditionnellement du milieu de travail, hein, c'est qu'on privilégie quand même la prévention collective avant la prévention individuelle. Euh, ensuite, troisièmement, c'est promouvoir un environnement de travail inclusif protecteur, donc c'est changer un peu de logiciel hein, pour intervenir sur ces questions-là, non pas être uniquement dans la prévention des, des accidents du travail et des professionnelles, hein, mais de voir comment on peut créer un environnement de travail favorable, protecteur, inclusif, hein, qui ne va pas exclure justement euh, les, euh, les salariés hein, ou les agents du milieu de travail si euh, voilà, on considère que ce sont des vilains petits canards et que donc... Euh, L'objectif, ça doit être de les extraire euh, de leur emploi. Donc, c'est euh, une approche plus positive euh, de la question euh, de la prévention au travers de la création euh, euh, voilà, d'un environnement de travail favorable, bien-être au travail. Bah, J'accélère. Euh, et puis, quatrièmement, c'est contribuer à décloisonner la santé au travail et la santé publique. Alors, ça, j'y tiens beaucoup. Euh, parce que ça, c'est un vrai sujet, euh, ça fait des années euh, qu'on en parle, et euh, c'est un sujet un peu tabou euh, pour les médecins du travail, je ne sais pas s'il ici, mais je pense qu'il faut aussi lever le tabou. Il y a un tabou sur les produits mais il y a aussi un tabou... Hop, j'accélère. Les facteurs de risque professionnels, donc là, j'essaye euh, de les décrire, euh, donc c'est de dire que les conduites addictives ne sont pas un problème personnel, extérieur à l'entreprise. C'est un problème qui va concerner l'environnement de travail, hein, puisque Nathalie Latour vous l'a dit. Les conduites addictives, c'est un problème qui va... Qui, une conduite addictive se construit selon l'environnement. Ça peut être l'environnement familial, amical, mais c'est aussi l'environnement de travail, puisque on nous passe tous des heures. Donc tous les secteurs d'activité sont concernés. Après, il y a des différences euh, selon les secteurs. Les mines, et je vous ai mis quelques typologies un peu des facteurs professionnels, hein, les conditions de l'organisation de travail. C'est le stress au travail, des conditions physiques de travail, des métiers exposés au public, notamment euh, des salariés à temps partiel, parce que Biomérande bah, vous apportera des précisions davantage. Au-delà des conditions des organisations de travail, c'est plus généralement aussi des méthodes de management comment le management va avoir un impact sur euh, bah, le stress effectivement et puis sur les conditions favorables au travail c'est l'accessibilité des substances parce que dans certains milieux euh, bah, des hôtels cafés restaurants euh, l'alcool est à proximité dans les hôpitaux des bah, médicaments il y a donc il faut le prendre en compte dans, les, dans, les prévention, dans la prévention hein. c'est aussi les objectifs de performance hein, c'est à dire la culture de la performance et comment euh, effectivement euh, pour tenir au travail, on va se doper. Euh, et puis les rituels d'intégration, de socialisation, parce bah, que ce qui est des l'entreprise, hein, dans lesquels on peut quand même réguler un lieu de travail ce genre de choses, et euh, tout en maintenant euh, de la convivialité. Donc le deuxième enjeu, je voulais dit, c'est un enjeu essentiel, c'est de passer de la prévention individuelle à la prévention collective, c'est-à-dire ne pas s'intéresser seulement aux personnes qui ont des consommations à risque, mais hein, sensibiliser l'ensemble des salariés, puisque comme Nathalie Nath, vous l'a dit aussi, hein, on, on dit addiction parce que ça va plus vite, hein, donc on s'intéresse à toutes les conduites addictives, de l'usage sain, etc. Et si on veut faire de la prévention, il faut s'intéresser aux personnes avant qu'elles soient dans la dépendance et dans l'addiction. Hein. Donc, euh, et donc, la prévention collective, ça à comprendre des mesures de prévention primaire donc, qui permettent d'agir sur les facteurs liés au travail. Donc, on ne fait pas seulement de la prévention secondaire et tertiaire euh, qui va euh, s'intéresser au traitement des personnes qui sont déjà dans des problématiques à risque. Et euh, c'est une question, évidemment, qui doit faire l'objet d'un dialogue social, et ça, c'est aussi écrit dans le plan santé au travail. Hein, euh, il faut discuter, euh, échanger sur ces questions-là, autant sur, en termes de diagnostic que de plan d'action, hein, avec les représentants du personnel. Donc, promouvoir un environnement travail inclusif protecteur, je vous en ai parlé, hein, c'est comment, justement, euh, promouvoir euh, le bien-être, et à partir, donc, de ces notion, je dirais, un peu englobante, un hein, large, de santé au travail, qualité au travail, bien-être au travail. Comment on va favoriser euh, le côté protecteur du travail, hein, puisqu'on sait que les demandeurs d'emploi consomment beaucoup plus que les salariés et euh, les agents euh, de la fonction publique. Donc, on considère que globalement, il est protecteur, mais euh, ça ne se vérifie pas dans tous les cas, et pas vis-à-vis de -vis toutes les catégories professionnelles. Donc, il faut agir. La santé au travail ne se limite pas à la prévention des accidents, je l'ai dit. Et l'enjeu, c'est la prévention des inaptitudes et la prévention de la perte d'emploi. Donc il faut vraiment, dans les politiques de prévention, avoir un objectif de maintien dans l'emploi. Donc décloisonner la santé au travail et la santé publique, pourquoi ben Parce qu'il euh, n'y a pas de santé personnelle, une santé professionnelle, ça n'existe pas. Parfois j'entends ça. Et ça me fait un peu bondir, hein. euh, parce que ça serait découpé en tranches de personnes. Hein. Donc les conditions de vie et les conditions de travail, elles interagissent entre elles. Hein. Il faut en tenir compte. Voilà. Et donc euh, l'obligation de l'employeur, c'est d'adapter le travail à l'homme, je même euh, aux hommes. Hein, parce, que, euh, parce que chaque... Euh, voilà, il y, y a des vulnérabilités, il y a au contraire des, des facteurs de protection. Hein, et euh, ça s'appelle la gestion des ressources humaines. Hein. La santé au travail doit s'appuyer sur des, con des connaissances scientifiques, hein, c'est-à-dire que euh, voilà, la santé au travail euh, doit s'appuyer sur les données de la science. Et là, on revient un peu sur les domaines de, de la santé publique, hein, les données scientifiques en eh ben il faut s'en servir aussi en milieu de travail, hein. euh, même si on fait de la santé au travail. Euh, et donc, l'objectif, c'est de mieux articuler la santé au travail et la santé publique pour avoir une meilleure efficacité de la prévention et de la prévention pour les salariés, puisque l'objectif, c'est quand même eux. Et euh, la santé au travail n'est ne, pas qu'une question médicale, et ça, j'y tiens beaucoup. Hein. C'est euh, bien évidemment l'expertise et l'intervention du médecin du travail, mais c'est aussi euh, l'encadrement, euh, les préventeurs, le DRH, etc., hein, qui doivent se préoccuper de la santé au travail. C'est une question stratégique. En résumé, j'ai mis une sorte de mode d'emploi de la prévention des climats addictives, mais bon voilà, je, je ne reviens pas sur cette démarche parce que je, je suis en retard. Hein, vous retrouver un peu tous les ingrédients euh, de ce que j'ai évoqué précédemment. Hein, euh, voilà. Donc les actions mises en œuvre au niveau national, je vous en ai parlé aussi. Hein, C'est la formation des médecins du travail, la création du portail Adictène les partenariats donc, avec les acteurs euh, voilà, du monde du travail, l'INRS et l'ANAP, le développement de la recherche, de, l'organisation des journées nationales de prévention, l'intégration des conduites addictives dans la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc dans le slide suivant, je vais vous présenter un peu les recommandations euh, issues donc, de, de cette responsabilité sociale, et puis la publication d'un 4 pages sur les addictions au milieu professionnel, donc, voilà, je vais euh, Nous avons l'idée de mieux informer un peu l'ensemble hein, de, des acteurs du monde du travail sur cette question complexe, mais sans être un édictologue, voilà, essayer de comprendre un peu ce qu'il faut faire. Hop, les recommandations hein, de la plateforme euh, Responsabilité sociale des entreprises, bah, elles euh, bien la question des conduites addictives à la qualité de vie au travail. C'est pas qu'une question médicale, on y revient. Hein. Il faut associer l'ensemble des, des parties prenantes effectivement, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs de l'entreprise sont concernés, hein, les salariés, les médecins, les euh, DRH, les représentants du personnel, les managers. Et il faut euh, former aussi quand même euh, les médecins du travail, effectivement, parce qu'ils ont une action particulière, notamment en matière de repérage, de repérage précoce, c'est une... Euh, une action importante hein, pour laquelle justement euh, on est sur la formation. C'est relayer aussi bah, les campagnes nationales de prévention au sein des entreprises. Et puis euh, effectivement, nous euh, ce qu'on a demandé, hein, c'est d'intégrer euh, la prévention des euh, conduites addictives dans les critères de bah, la responsabilité sociétale. En dernier, je vous ai mis donc, les repères de consommation d'alcool si nous ne les avons pas en tête. Hein, donc ça, c'est les derniers euh, repères euh, aujourd'hui applicables. Hein, donc pas plus de 10 verres par semaine, et pas plus de 2 verres par jour, euh, donc avec des jours sans consommation, hein, pour tester si on peut se passer de consommation. Une façon de s'auto-tester aussi. Et euh, réduire donc, pour chaque occasion euh, la quantité d'alcool bu voir lentement, etc., à éviter les lieux, les activités à Bon, ça, c'est important pour l'organisation des pots. Hein. C'est-à-dire, euh, on peut mettre peut-être un peu d'alcool dans certains pots, on peut ne pas en mettre du tout, mais on peut en mettre... Et puis, on peut mettre très peu d'alcool et puis beaucoup de boissons non-alcoolisées, parce que ça réduit automatiquement la consommation. Euh... Voilà. Après, s'occuper effectivement des personnes, euh, quand elles ont consommé... Et puis ne pas consommer d'alcool dans les cas suivants la protection euh, zéro alcool pour les femmes enceintes. Alors ça, ça concerne aussi euh, les entreprises hein, parce que euh, euh, les femmes enceintes, elles sont aussi des entreprises. Hein, donc c'est zéro alcool, euh, zéro tabac. Hein, là, il n'y a, a pas de détail. Hein, c'est la seule question, le seul message passé, c'est zéro alcool. Les adolescents, puisque le problème, c'est euh, essayer de retarder l'initiation, la, la, euh, l'expérimentation chez les adolescents. Et puis, euh, ne pas consommer d'alcool bah, en matière de sécurité routière, conduite automobile, évidemment. Et puis, tout ce qui est euh, pratique des sports, parce que le sport, ça doit plutôt être associé à, à la santé et, et pas à se détruire. Donc, euh, euh, et la consommation de médicaments, hein, je reviens, parce que c'est une vraie problématique euh, en où on, a, on voit des situations où euh, finalement les gens euh, bah, euh, prennent des, des psychotropes pour dormir et euh, ensuite des excitants pour tenir au travail. Et donc c'est un mélange euh, qui est mauvais pour la santé. Voilà, oui, j'espère que je pas trop dépassé la. De... Non, non, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Oui, tu oui. es. ça Oui. Merci de vous présenter avant de poser votre question. C'est ce que j'allais faire. Donc Guillaume Leroy, je suis du syndicat régional des transports du centre CFDT et également à la CFDT du Bois-Récher. Euh, c'est plus une remarque qu'une question, c'est parce qu'en fait on remarque qu'il y a une absence là, sur lequel il n'y a pas grand monde qui travaille. C'est-à-dire qu'on travaille sur les conditions de travail telles qu'elles sont à l'heure actuelle sur les conditions telles qu'elles sont à l'instant T, mais on ne travaille pas sur les perspectives, c'est-à-dire sur comment on construit une carrière professionnelle, comment on donne de l'avenir et de la perspective à nos salariés. Et sans avenir, bah malheureusement, le no future et le carpe diem ne sont pas très loin, et on se dirige tout droit vers des conduites addictives. Absolument. C'est un peu rapide hein, comme raisonnement. Il euh... faut faire vite, il paraît. <rire> c'est un peu rapide. Euh, ben là, je dirais que, effectivement, quand on te parle des conditions de travail, c'est pas forcément les conditions de travail actuelles. Hein. C'est plutôt de dire, dans la typologie des facteurs euh, de, qui peuvent favoriser la consommation, ou au contraire, la limiter, il y a l'environnement de travail, euh, et l'environnement de travail, bien évidemment, euh, ben, euh, ce sont les conditions je dirais, physiques de travail, mais pas uniquement les conditions physiques, hein, on l'a vu. Euh, c'est aussi les conditions euh, psychologiques, et puis donc avec la problématique des risques psychiques. Et puis c'est aussi effectivement tout ce qui est gestion, ce que j'appelle le management, hein, c'est-à-dire la gestion euh, des ressources humaines et comment. Euh, on va faire que les salariés ils soient bien dans leur travail. Alors euh, C'est leur avenir, c'est leur parcours personnel, c'est aussi l'ambiance, le climat euh, global de l'entreprise. Voilà. Tout, tout ça, c'est euh, ce qu'on appelle l'environnement de travail. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est euh, comment on va faire de la prévention par rapport à cet environnement de travail. Et bien, ça va supposer, hein, ce que disait un peu Nathalie c'est d'analyser tout ce qu'il y a dans l'entreprise, qui peut être facteur de consommation. Et ça, c'est l'entreprise de le faire, parce que euh, je dirais que chaque entreprise est un peu, je veux dire, particulière, a une histoire sociale particulière, a des métiers différents, a une culture particulière. Et donc si on voit bien des grandes tendances hein, par rapport au numérique, par rapport à l'individualisation hein, des rapports de travail, etc., qui peuvent être effectivement favorisants, hein, nous, euh, je veux dire, effectivement, au travers de notre action, euh, seulement le pointer et il faut analyser le travail pour prévenir les conduites addictives mais après ça, ça dépasse notre action hein, puisque nous on est sur la lutte, la prévention des, des conduites addictives, on n'est pas sur l'action du milieu de travail. Là c'est au ministère du Travail, effectivement, de favoriser la construction de parcours, etc. Mais je dirais que ça dépasse l'action de l'Intérieur. La oui, et puis euh, du coup je pense aussi qu'il y a d'autres acteurs, comme les acteurs de la prévention. Lara qui euh, au quotidien essaie effectivement de travailler de façon concertée avec les membres du dialogue social dans les entreprises pour justement anticiper et préparer les conditions on dit toujours que l'organisation d'aujourd'hui va préparer et conditionne les conditions de travail de demain. Et effectivement sur la question de, euh, de la question du parcours professionnel, euh, la, question de, la question de la projection. Ça, on va parler beaucoup de prévention euh, aujourd'hui, mais la question de comment construire un parcours professionnel durable, ça veut dire sans de gaspillage de compétences, et dans un état de bonne santé, ça fait partie d'un des euh, éléments essentiels euh, aujourd'hui sur lesquels il faut se préoccuper. Il y a-t-il d'autres questions Non Eh bien merci beaucoup, on, on se permettra peut-être de vous solliciter dans la journée. Et puis si vous avez des choses à... à...